Tu veux, Max. Et bah toujours sur le festival de OA à jumiège donc on est en direct sur Facebook, YouTube, Instagram, tout le monde. Voilà, je suis avec Martin toujours, toujours et toujours. Euh, Ovinco. Ovinco c'est ça, Ovinco. Ovinco. Alors Ovinco, bonjour, bonjour, effectivement. Donc tu vas nous expliquer euh, qu'est-ce que tu as fait sur le festival OA, parce qu'on rappelle que le festival OA, il y a des musiciens, il y a des artistes plastiques, il y a des artistes de scène comme les magiciens, il y a, voilà, c'est multi multidiscipline. Exactement. Donc, toi, Ovinco, tu faisais quoi Donc, euh, moi, je suis donc, DJ et producteur. Et donc, là, j'ai eu la chance de pouvoir mixer pendant une heure, donc sur la zone chill du festival. Et donc, j'ai fait un set un peu varié, histoire de plaire un petit peu à tout le monde avec différents styles musicaux. Et donc, essayer de montrer aussi mon potentiel artistique sur ce niveau-là. D'accord et donc du coup t'as as joué combien de temps J'ai joué une heure. T'as joué une heure quand même, ouais, quand donc, même. Euh, Non c'est trop bien. Si voilà, J'ai la chance, euh, sachant que d'autres artistes pouvaient mixer 15 minutes ou autre donc pour le coup ouais c'était... Donc euh, ouais, ouais. c'est pas un open mic ou t'as fait ça. un morceau et, euh, etc. T'as quand même mixé une heure. Euh, donc tu, tu m'as dit que t'as as fait quelque chose de varié mais il y, y a un style euh, oui. prédominant peut-être C'est ça, ça. Bah, la house. Toujours euh, la house. Ouais. Moi c'est vraiment ce qui me plaît, donc euh, j'essaie okay. de l'exploiter le plus possible. Alors donc tu viens d'où aussi au fait De Rouen de Rouen. Oui. Et tu es producteur, tu m'as dit ça. que je suis DJ, DJ et, producteur. et producteur Alors, DJ je vois ce que c'est, mais producteur dans la house, on fait quoi Bah, Je compose, c'est à dire que euh, sur un logiciel de musique, je compose des musiques et je voilà, je m'amuse Et le but c'est d'avoir un rendu à la fin euh, qui me plaît, et de pouvoir le poster et de partager aussi Donc tu produis exclusivement pour toi euh, bah, Surtout aussi pour les autres euh, Surtout, surtout même, pour les autres, mmh. Donc, y a autres de partager artistes... ma passion euh, C'est le but, là avec le temps je vais essayer de faire des feats et, et, Histoire d'explorer encore un peu ce que je ne connais pas D'accord. Mais euh, ouais c'est ça, c'est le but. Du coup c'était ta première scène euh, Bah en scène oui, en, dans un festival, En après, festival, alors, ouais, complètement. C'est dans des bars ou autre mais là pour le coup c'est la première fois. D'accord, et il y avait du monde Oui, euh, c'est léger, C'est un petit léger, peu de ouais. monde au début après bon bah, ça s'est dispersé parce qu'il y a d'autres scènes. D'accord, ouais, bah oui. mais euh, ouais ça a été quand même. Ça a été quand même. Et ça fait longtemps que tu existes ou pas au niveau euh, production, son euh... Euh, Bah j'ai commencé en 2018. Mais euh, vraiment sous le nom d'Ovinko là ça fait depuis février à peu près, mm -hmm. où j'ai commencé à me produire en tant que DJ surtout, donc ça fait pas si longtemps. D'accord, ok alors nous on fait de la Web TV, on est Web TV WebTV Capnarest donc on travaille avec des jeunes sur un territoire et euh, la question pourrait être, euh, toi es, quand tu étais jeune tu voulais absolument être DJ C'était l'idée pas, pas du tout, non pas du tout, mais en fait euh, mon amour pour la musique est arrivé après. Euh, donc euh, voilà après au tout début non non pas du moi je voulais pas du tout faire ça j'avais aucune euh, notion en musique moi j'ai tout appris sur le tas avec des vidéos euh, youtube et voilà c'est arrivé du jour au lendemain donc j'ai toujours rêvé c'est voilà moi je regardais beaucoup tomo roland je sais pas si vous connaissez ouais ouais si si ouais. bon, bah voilà j'étais inspiré par ça et ça me faisait rêver et je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer j'ai commencé avec des petits outils euh, que j'avais chez moi et voilà après je pense comme la plupart des artistes euh, faut foncer quoi ouais et donc euh, tu nous disais tout à l'heure Ovinko, ça veut dire quoi oui donc oui Ovinko, ça alors Normalement en finlandais ça veut dire soleil, c'est Orinko, sauf que bah, sur les réseaux ou autres c'était déjà pris donc je me suis dit je vais mettre un V. Et c'est passé. Tu... Et c'est passé. Ok. Et ça me représente bien donc, au niveau du soleil et c'est ce que j'aime faire ressentir donc c'est top. Ok. Bah, et toi en tant que festivalier, parce que tu vas rester sûrement sur le festival, euh, c'est lesquels les artistes qui t'attireraient euh bah Pony uh, Pony Pony Run Run Run, Pony, enfin, Pony ouais. Run, Run. Ça, hein. Bah, bah j'aime beaucoup leur style musical donc euh, ouais. ça j'ai hâte de les voir et après bah Rinka pour le coup ce soir quand même. Ouais Rinka ouais, ouais, Rinka on a c'est hein. pas le premier ah bah, qui c'est la, ah bah, oui, la deuxième personne c est c est qui ça. nous dit qu'il voudrait ah bah, bien le il y a les euh, après bien sûr les autres artistes aussi mais comme je connais pas de nom pour le coup c'est une découverte donc c'est top. Ah bah oui c'est pour ça en fait c'est but des festivals. Ouais. Et eh bien super Winco, merci de nous avoir accordé bah, euh, 5 minutes, bah, grand super plaisir cool et puis bah, bon festival et peut-être à tout à l'heure. Ouais, bah, avec grand plaisir, bah, merci à vous. Salut. Salut